C'est le moment des déclarations des députés. La députée de Beaches East York, la Journée internationale de la femme est demain. Il est important de reconnaître à quel point les la politique en matière d'autisme est anti-femme et anti-fille. Le programme traite tous les enfants comme s'ils avaient tous les mêmes besoins. C'est donc à, au, à la, au détriment des enfants qui ont les difficultés les plus importantes. Mais le plan fait preuve d'iniquité envers les filles et les femmes. Les femmes gagnent moins que les hommes et donc la politique leur encourage de rester à la maison. La vie devient tr trop coûteuse pour les mères des enfants autistes de travailler. Et la deuxième taxe sur le revenu n'encourage pas les femmes des enfants autistes de se marier à nouveau. Les femmes gagnent moins que les hommes et donc c'est au détriment des mères. Et finalement, le programme est conçu pour donner plus d'argent aux jeunes enfants. Les filles sont diagnostiquées plus, plus tard dans la vie, ce, ce qui signifie que ce plan mine leur capacité d'atteindre leur plein potentiel. C'est tout à fait inapproprié que le la ministre loue les femmes en mettant en place des politiques qui sont à leur détriment. Je demande à la députée de retirer ses propos. Je les retire. La ministre doit... Changer d'avis. La députée de Thornhill. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de souhaiter les bienvenus à Shelley Austin dans ma circonscription de Thornhill. Nous allons débattre du projet de loi 65 déposé par la députée de Tobago Lakeshore. Cette une loi visant à établir un comité d'examen du bien-être des animaux de compagnie. Et donc, je vais faire une déclaration car Shelley est là. Elle, elle sauve des chiens. Elle le fait en collaboration avec la Société de, de prévention de la cruauté contre les animaux. Et elle le fait depuis trois ans. Les, les chiens viennent de l'Égypte, de Thaïlande et le bien-être des animaux ailleurs n'est pas comme le bien-être des animaux au Canada. Nous voulons donc se, soutenir Shelley et les autres participants à cette activité qui transfère des, des animaux du Québec en Ontario. Je suis heureuse que vous êtes là aujourd'hui et je suis heureuse qu'il y ait énormément de personnes qui soutiennent le projet de loi de ma collègue. J'ai hâte de voir le soutien des députés dans cette chambre. Nous avons encore du travail à faire et nous devons faire en sorte que tous les animaux de compagnie soit traités de façon respectueuse, et que les gens aient accès aux informations nécessaires. Merci. La députée de Waterloo, le 3 mars, les députés de Kitchener Centre, Hamilton Mountain et moi-même avons organisé une réunion sur l'autisme dans la circonscription de Kitchener Sud-Hespeler. Nous l'avons organisé dans sa circonscription car la députée de cette circonscription avait fait des promesses à la communauté autiste. Après avoir travaillé avec elle en tant que militante pour ce qui est de l'autisme, j'espère qu'on avait le même objectif, c'est-à-dire d'améliorer les vies des enfants autistes. Certaines personnes qui sont venues à cette réunion nous ont dit qu'ils avaient soutenu les conservateurs car les conservateurs avaient promis de mieux financer les services. Mais manifestement, c'est un programme tout à fait mal avisé qui a été déposé par le gouvernement Ford et les parents en peur de leur avenir incertain. C'est excellent de s'attaquer à la liste d'attente, mais ça ne devrait pas être au détriment des enfants qui ont besoin de services. Ce programme équilibre le budget sur le dos des ontariens vulnérables. Selon un expert, ce plan coûtera davantage à la province à long terme. Il y avait des grands-parents en pleurs et Addison, qui a 9 ans, et son frère de, qui a six ans est atteint de l'autisme. Ne pas donner à certains enfants les services dont ils ont besoin est cruel et les enfants qui sont devant l'Assemblée législative n'abandonneront jamais leurs enfants. Déclaration des députés, le député de Markham et Unionville. Merci, Monsieur le Président. Je viens de rencontrer Eric Joliffe, chef de police de la région de York, ainsi que chef adjoint Andy Crover, et le surintendant Chris Bullen par rapport au cambriolage survenu à Markham. La police de York travaille sur ce dossier et fournit aux résidents de Markham d'excellents services policiers. M. Joliffe ainsi que ses collègues sont au courant de ces activités criminelles. Il y a d'excellents services policiers dans cette région. Nos agents de police méritent plus de respect. Sous l'ancien gouvernement, le professionnalisme de nos corps de police avait été miné. Cependant, nous avons changé la donne. Je suis fier d'être à côté de la ministre de la Sécurité communautaire, l'honorable Sylvia Jones, nous faisons preuve de soutien envers nos policiers en déposant notre projet de loi sur les services policiers. Nous leur permettons de continuer d'exercer leur métier au sein de nos collectivités sans avoir peur de représailles, tout simplement pour avoir fait leur travail. Le député de Humber River Black Creek. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur de prendre la parole comme député de Humber River Black Creek. J'ai rencontré des groupes de ma circonscription, des groupes d'aînés, des groupes à euh, but non lucratif et autres. Ils m'ont fait part de leurs préoccupations concernant l'orientation du gouvernement. Ils m'ont dit que les choses sont pires. On avait par le passé un hôpital à l'intersection de Jane et Finch. Là où un très grand nombre de personnes sont nées, mais ce cet hôpital a été fermé. Et ce gouvernement veut modifier le réseau de la santé. Nous nous rappelons du bilan conservateur pour ce qui est de la santé, de la fermeture d'hôpitaux personnels congédiés. Les intérêts ne font pas confiance au gouvernement pour ce qui est du réseau de la santé. Ils ne veulent pas voir une privatisation de ce réseau. Mais encore plus décevant, la gestion des ontariens autistes. Donc, une liste à est remplacée par un système qui n'offre aucun qu soutien aux familles. Aujourd'hui, des centaines de familles se sont rassemblées sur les terrains de Queen's Park pour euh, s'opposer au plan du gouvernement. Nous allons continuer d'être en solidarité avec ces familles tant que le gouvernement ne fera pas ce qui s'impose, c'est-à-dire reformuler son plan et créer un plan qui répond aux besoins de ces familles et de ces particuliers. Quand est-ce que le gouvernement va comprendre qu'il a donné un milliard de dollars en allègements fiscaux aux plus nantis et tente d'équilibrer le budget sur le dos des personnes les plus vulnérables? la députée de Scarborough-Gildwood. Ce week-end dernier, 32 personnes de la région se sont rassemblées pour signer la Charte des droits et des libertés pour rappeler au gouvernement des droits des Canadiens, par exemple la liberté d'association et les libertés juridiques. Je dépose cette copie signée au premier ministre et je demande au gouvernement d'écouter la population. Si le gouvernement a besoin de rappel, la Charte garantit la liberté d'association, les conventions collectives, renforcent le pouvoir des syndicats et empêchent l'exploitation. Les syndicats améliorent la santé et la sécurité au travail. L'annexe 9 du Projet de loi 66 mettre un terme à ces droits de convention collective qui sont au cœur de la liberté de l'association. C'est au détriment des travailleurs. La Charte protège également les libertés juridiques des Canadiens et évite la création d'un État policier. Nous devons être très troublés que le Premier ministre traite le service de police comme son, per, pro, son propre personnel de sécurité. Les amis de Ford ne sont pas au-delà de la loi. Peut-être le Premier ministre aimerait avoir cette copie de la Charte. Merci. Je rappelle aux députés qu'il est inapproprié de se servir d'accessoires en Chambre. Déclaration des députés, la députée de Mississauga streetville Bonjour, Monsieur le Président. Demain, le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Une journée nous permettant de célébrer les réalisations politiques, sociales et culturelles des femmes à l'échelle du monde. Je sais que la ministre qui s'occupe de ce portefeuille et qui est un champion des droits des femmes parlera sous peu. Je voudrais parler des efforts de ma circonscription pour reconnaître cette journée importante. Notre mairesse, Bonnie Crombie, organisera un petit déjeuner pour femmes avec des élèves du secondaire pour discuter de nos réalisations et pour discuter d'une façon d'équilibrer, ou plutôt de combler l'écart entre les genres. Il y aura un panel de femmes politiciennes. Ma collègue de Mississauga Centre y sera, Hazel McCarion y sera, ainsi que d'autres femmes politiques, et nous parlerons de la politique. Plusieurs groupes vont reconnaître le rôle des femmes. Au cours de cette journée, je suis très fier des réalisations des femmes dans la vie politique et dans d'autres secteurs. Je suis de faire, heureuse de faire partie d'un gouvernement qui s'intéresse à l'amélioration du statut de la femme. Déclaration des députés, le député de Thomas Ce matin, lors de la période des questions orales, le député, Développement du Nord, a parlé de mon intervention lorsqu'il parlait de la réduction des règlements dans de le secteur minier. Le ministre Rickford a dit, le député de Cochrane, a dit que le problème, ce n'est pas la réglementation, mais il doit poser cette question à Valais. Je suis certain qu'un très grand nombre des actionnaires de Valley aimeraient que le Brésil avait un régime réglementaire comme celui de l'Ontario. Lors de l'effondrement d'une infrastructure minière. Il y a eu plusieurs décès. De bons règlements protègent l'environnement, ainsi que les sociétés et leurs actionnaires. À et Cochrane, il y a beaucoup de mines, et les représentants des mines ne me parlent pas des règlements, mais plutôt de l'incertitude du processus d'attribution de permis et la durée et le temps qu'il faut pour euh, obtenir plusieurs permis. À au canada il y a plus de réglementations mais le temps pour obtenir un permis est nettement inférieur. C'est au détriment de la concurrentialité. Se débarrasser des règlements va peut-être retarder le début des projets, car les investisseurs ne feront plus confiance à notre province. À l'avenir, plutôt de faire des commentaires partisans, j'espère que le ministre se concentrera sur les enjeux du secteur minier à l'Ontario. La députée de barry innisville Merci, Monsieur le Président. Ce mois de mars est le deuxième mois de sensibilisation au caféine. Plusieurs résidents de ma circonscription boivent de la caféine le matin. Et lorsque c'est la saison de dérouler le rebord, beaucoup de personnes boivent encore plus de caféine. C'est l'un des aliments, les, les ingrédients le plus consommé à l'échelle du monde. Et elle est consommée depuis des siècles. 98 des Canadiens boivent du thé, du café ou des boissons gazeuses contenant de la caféine. Santé Canada, ainsi que d'autres organismes de la santé, nous a suggéré de limiter notre apport à 400 mg par jour. Il est important que les consommateurs comprennent ce que cela ce, ce signifie. Malgré la recherche dans la matière, il y a beaucoup de mythes. Ce mois de sensibilisation donne aux Canadiens l'occasion de participer aux discussions concernant la caféine et pour avoir des réponses aux questions comme combien de caféine y a-t-il dans une certaine boisson, par exemple une boisson d'énergie, à la moitié de la caféine dans une tasse de café, j'implore tous les Canadiens de s'informer en visitant energydrinkinformation.ca Energy et donc la prochaine fois qu'ils boivent l'une de ces boissons, ils auront de plus d'informations. Déclaration des députés. Le député de Hastings-Lenox et Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un élément clé de la vie. Et bien entendu, les aliments sont importants, l'eau est importante, l'abri est important. Mais il y a un autre, autre élément qui est très im important, et nous en avons beaucoup, et je parle des bénévoles. Je dirais qu'on n'aurait pas été élus sans le travail des bénévoles. Il y a des centaines de personnes, parfois des milliers, qui font beaucoup de travail qu'ils font du porte-à-porte, qu'ils font de la paperasserie ou qu'ils font de la collecte de fonds. Ils nous donnent leur conseil. Ces personnes jouent des rôles essentiels. Et ils ne se limitent pas à la vie politique. En fait, les bénévoles sont essentiels dans nos collectivités pour ce qui est de la santé, pour ce qui est de la société du cancer, que ce soit une chambre du commerce que ce soit le Club des Léons, le Club des Rotariens. En fait, j'étais membre de plusieurs clubs philanthropiques. J'ai travaillé comme bénévole durant ma vie et c'était quelque chose d'absolument fantastique. J'encourage tous les Canadiens de faire partie de nos collectivités. Merci. Un rappel au règlement, la députée de Scarborough, Sud-Ouest. Merci. Je voudrais profiter, profiter de l'occasion pour féliciter le, le capitaine des pages, Martin McAviv. Je suis fier de votre travail et vos parents sont aussi fiers de vos efforts. Merci à Martin. Merci beaucoup. Rapport des comités.